bonjour tout le monde alors je fais ce petit tuto juste pour vous expliquer comment je sur quel logiciel Lightroom je travaille et pendant ce temps là je vais importer quelques images pour qu'on puisse travailler ensemble dessus donc là je vais sélectionner je vais faire un beau dossier je vais appeler cassis cassis et je vais tout importer dessus hop donc euh, ceci pour vous dire que je travaille sur lightroom cc classique et je dispose en fait de l'abonnement Adobe à 12 euros à peu près qui comprend donc Lightroom CC qui est lui le logiciel qui permet d'avoir ses images dans le cloud et de pouvoir travailler en mobilité c'est-à-dire de pouvoir prendre des photos avec l'application Lightroom mobile et de les envoyer directement dans le cloud, pouvoir les retravailler après chez soi, dans le cloud aussi. Voilà, donc ça c'est Lightroom CC et moi je travaille plus particulièrement sur Lightroom CC classique parce que je n'ai pas, je travaille pas trop en mobilité et je n'ai pas de, de, de raison de d'envoyer de, mes photos euh, parce que j'ai une connexion tout à fait dépitoyable donc euh, je n'envoie pas mes photos dans le cloud à part celles que je prends avec mon, mon smartphone euh, que je peux travailler après sur mon smartphone pour m'amuser mais sinon je travaille avec Lightroom CC classique sur les photos que j'ai sur mes disques durs comme ça j'ai mon disque dur de travail, mon disque dur de sauvegarde plusieurs discussions de sauvegarde, très important les sauvegardes et donc euh, je j'ai aussi donc avec cette offre de 12 euros par mois photoshop et donc euh, de temps en temps je pourrais que j'aille un petit peu sur lightroom cc pour vous montrer des choses ou alors de lightroom classique vers photoshop pour vous montrer certaines choses quand on sera un peu plus avancé et donc voilà par contre euh, donc ça vous permet d'avoir des logiciels qui sont toujours à jour euh, en temps réel donc voilà pour ça après je vous engage à travailler en RAW si vous travaillez avec Lightroom il faut impérativement photographier en RAW, si votre appareil photo vous le permet vous pouvez aussi photographier souvent en RAW et en JPEG mais sachant que la latitude de travail, la meilleure, est avec les RAW puisque c'est comme si on avait un négatif sur lequel toutes les variations sont possibles Qu'alors qu'un JPEG, vous pouvez le modifier un peu mais vous n'avez pas du tout la latitude d'un roux. Voilà, donc euh, je pense que là, j'ai un peu tout dit, ce que je voulais vous dire. Et donc la prochaine fois, on commencera à travailler sur les photos. Voilà. Au revoir à mes nouveaux abonnés. Au revoir à mes anciens abonnés. Et puis, abonnez-vous si vous l'êtes pas déjà. Et si vous appréciez les vidéos, vous faites un petit pouce bleu. Ça sera sympa, ça me fera plaisir. Salut